Françaises, Français. Aujourd'hui, c'est un jour mémorable, à marquer d'une pierre blanche. La Team australio Faites l'anniversaire de son créateur, 29 ans. Aujourd'hui, Gabriel a 29 ans. Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo tranquille. Voilà, toujours souriant, toujours là. Euh, 29 ans aujourd'hui, c'est magnifique. Donc merci à merci à ceux qui m'ont souhaité euh, mon anniversaire. Mais je vais pas jouer l'égoïste parce que il existe aussi d'autres gens qui sont nés le 12 août. Et donc je leur souhaite un joyeux anniversaire. Donc je vais en donner deux exemples. Donc je vais souhaiter un joyeux anniversaire à El Pirata. C'est mon ami Adrien, le fondateur de la team Tiers Sud. Voilà. Euh, bien sûr, c'est mon anniversaire, donc je suis le fondateur aussi de, de la team Yu-Gi-Oh. Voilà. Et euh, à une amie de lycée que, que, que j'ai bien connue, donc Tiffany, si tu te reconnais, coucou. Bon anniversaire à toi. Voilà. Après, on va parler un petit peu des projets à venir. Donc... Euh, euh, on va parler un petit peu des projets à venir, il y en a pas pour il y en a, je vais pas faire une vidéo longue de 10 minutes, hein, je, je fais juste cette petite vidéo comme ça pour souhaiter aussi un bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 12 août, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je le redis. Voilà. Donc euh, qu'est-ce qui va se passer Oui, euh, je n'ai pas de cadeau pour vous. Oh mon dieu, c'est dommage. Voilà. C'est dommage, je n'ai pas de cadeau pour vous. Le 18, j'aurai des cadeaux et le premier et dans le des le, le, premiers jours de septembre, il y aura aussi le trade binder avec tout ce qui va toutes les nouveautés que j'ai eues euh, ce mois-ci. Ça va faire mal. Attention, ça va faire mal. Donc euh, oui, donc euh, oui pour le building Gabriel. Donc euh, j'avais commencé à faire. Euh, euh, ce que Flo84 m'avait demandé de faire Je vais pas pouvoir le faire parce que c'est un chantier trop trop grand J'ai fait donc juste la partie bateau et la partie sliffer Donc j'espère que ça te plaira Je vais faire euh, la vidéo là euh, euh, Je vais reprendre la, les vidéos de Building Gabriel une fois par mois à partir du mois de septembre Donc euh, voilà, Donc là j'ai pas fait plus Après si vous voulez que je fasse des objectifs sur Building Gabriel N'hésitez pas à me le dire sous le... Alors sous les vidéos que vous voyez, en mettant bien sûr Building Gabriel, tac tac, deux points, et ce que vous voulez que je fasse. Donc c'est des petites choses que je, je veux faire au début. Et après on, on, je créerai une map où on fera que des grandes choses. Par exemple le Colisée, une pyramide, voilà, et, ça c'est que quand je serai un peu plus expert dans Minecraft. Après Edge of Gabriel, donc là je vais euh, Je vais essayer de re reprendre les tournages au mois de septembre parce que. Euh, là, c'est, on est au mois d'août, on est en vacances Donc, euh... c'est bien Donc, je fais un peu moins de vidéos, c'est pour ça aussi Parce que je suis en vacances aussi Même si je suis en vacances toute l'année Bouh Non, non, c'est je suis en vacances, là été, Et j'en profite pour euh... pour me détendre un petit peu Voilà, donc, j'ai re... essayé de reprendre les vidéos de tournage au mois de septembre Après, euh... Donc le Pokémon Emerald Mérison, donc je sais pas quand c'est qu'on va reprendre puisque Flo n'est pas disponible en ce moment. Voilà. Donc peut-être qu'on reprendra pareil au mois de septembre. Voilà. En tout cas, je, je remercie donc Samuel Mediamol qui va m'envoyer un alors, un cadeau pour mon anniversaire. Et je remercie aussi à la personne, tu vas te reconnaître. Euh, qui, qui Alors je te remercie Parce que tu m'as laissé un charmant petit message En me disant que j'étais ton youtubeur préféré Ouais je suis ton youtubeur préféré J'ai que 129 abonnés Bon je vais pas prendre la grossette Mais je te remercie Je te remercie parce que ça fait plaisir Voilà euh, Qu'est-ce que je peux dire de plus euh... Qu'est-ce que je peux dire de plus Voilà on est, euh, on est tranquille Voilà je crois que j'ai fait le le tour, je crois que j'ai fait le tour. Euh, bien sûr, ah oui, je vais quand même essayer de vous faire euh, des petites vidéos dev pro durant le mois d'août et peut-être durant, peut-être euh, je continuerai à vous en faire aussi pour le mois de septembre. Voilà. Donc sur ce, donc les amis, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Moi, je vais le faire. Et puis on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Atimas Radio Giro. Allez, ciao tout le monde.